Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui deux conseils pour aller plus vite dans Première Pro. Si je ne vous donne que deux astuces pour aller plus vite, c'est bien tout simplement parce qu'il y a déjà énormément de vidéos qui parlent de ce sujet là et qui vous donnent plein d'astuces, plein de raccourcis pour aller plus vite dans Première Pro. Donc moi je vais vous donner simplement deux astuces j'ai pas l'habitude de voir sur youtube on n'en parle pas beaucoup bien entendu il y en a qui le font mais c'est vraiment plutôt rare la première astuce consiste tout simplement à créer des favoris dans les effets que vous appliquez régulièrement dans vos montages donc il existe une série d'effets qu'on peut appliquer à nos montages je ne sais pas comme par exemple euh, rajouter de la netteté, rajouter du flou, enlever un fond vert et bien tout ça pour aller plus vite moi je les mets dans le, de ses favoris, et donc facilement, je retrouve mon effet et je n'ai pas besoin de retaper à chaque fois dans la barre de recherche pour appliquer mon effet, donc ça va vraiment plus vite, en, en un clic deux clics, on a notre effet tandis qu'auparavant, si on n'utilise pas ce système de favoris, et eh bien il faut s'amuser à cherchez dans la barre de recherche netteté attention il faut mettre un accent parce que sinon le logiciel ne le trouve pas et donc en fait euh, bah, c'est beaucoup plus lent et vous verrez qu'en utilisant cette technique là vous allez gagner un temps considérable deuxième astuce quand vous faites un montage où vous avez euh, une bande son dans laquelle vous avez fait des cuts, par exemple, euh, ben voilà, une vidéo comme celle-ci pour YouTube, il arrive que je fasse des cuts parce que j'ai fait une pause, parce que j'ai fait un euh, qui était vraiment pas du tout gracieux pour l'oreille, ni pour l'image d'ailleurs. Et donc quand on fait une série de cuts comme ça, on, a, on aime bien, hein, parce que c'est plus joli pour l'oreille, de mettre des transitions sonores pour que le cut ne s'entende pas à l'oreille. Et pour ça, ben, voilà, vous mettez un fondu à chaque intersection où on a fait un cut. Pour gagner du temps, plutôt que de faire à chaque cut, appliquer la transition par défaut ou euh, glisser sa transition entre les deux rushs, eh il existe un petit raccourci assez pratique. Mais pour ce faire, il va falloir que vous verrouillez euh, votre barre avec vos rushs vidéo. Afin de ne pas appliquer les transitions aux vidéos. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez tous les rushs audio de la timeline euh, à laquelle vous voulez appliquer l'effet audio. Et puis vous faites Maj D. Une fois que vous avez fait le raccourci Maj D, il va appliquer à chaque coupure entre rush audio la transition par défaut qui est normalement un fondu et par défaut le réglage est de 10 à 5 secondes je ne sais plus mais c'est beaucoup trop on n'a pas besoin d'avoir un fondu qui dure 10 secondes 5 secondes c'est trop pour ce dont on a besoin donc pour cela vous devez aller dans les paramètres dans les réglages pour diminuer ce temps de transition et je vous conseille de mettre deux secondes maintenant si vous voulez que ça dure moins longtemps ou plus longtemps ça c'est à vous de définir ce qui vous plaît et voilà c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ces deux astuces vont vous aider dites moi peut-être en commentaire si vous les utilisez ça m'intéresse de savoir bah, si c'est vraiment inédit ou pas du tout si ça paraît évident donc euh, mettez moi tout ça en commentaire et puis bah, je vous répondrai avec plaisir si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à liker. Ça me fait super plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, souriez quand vous filmez. Allez, ciao